Eh bien, bonjour à toutes et à tous. ici Vince, nous, nous sommes de retour pour cet Iron Man Challenge sur World of Warcraft. Nous sommes à l'épisode 3, Nous venons d'arriver au bout du chemin avec notre petite chariote qui nous amène dans, dans des champs, dans des champs de carottes, de, de, de quoi, de, de potirons et de, euh... enfin bref, des verts pâturages de pécor. J'ai pas de feu. Oh, la plus grande des vertus est la volonté d'agir. Tout à fait, Jackie, Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs. Les petits ronds ne sont pas bien mûrs. Hein. En général, quand c'est vert, c'est que c'est pas top. Quand c'est vert, c'est que c'est pas top. Euh, oui, j'ai lancé le record. Hein. Putain, je suis en train de me poser les questions tout seul. Tout va bien, le mec euh, se fait les frayeurs. J'ai bien lancé le record. Donc, je vous ai dit Iron Man Challenge épisode 3. Pour ceux qui n'ont pas suivi, retournez voir dans la description de la vidéo toutes les règles de l'Iron Man Challenge sur World of Warcraft. En gros, pour faire simple, je ne peux pas utiliser le stuff en dehors du stuff blanc et gris, du stuff acheté au marchand, toujours blanc et gris, bien entendu. Je ne peux pas utiliser de PO en dans personnage, je ne peux pas utiliser le stuff héritage, je ne peux pas utiliser la GV. Et euh, je ne peux pas quoi. Euh... Je ne peux pas... Euh, euh, je sais pas, enfin je peux, je peux faire plein de trucs, tout, tout est dans la description de la vidéo. Je vous, euh, je vous envoie vers, vers ça, pour euh, pour revoir toutes les règles. Je peux pas utiliser de, de buff, etc. Bref. Donc nous sommes de retour, cette fois-ci nous avons pour but de terminer... non, pas encore. J'allais dire de terminer l'île des pandas, mais il y en a un pour un petit bout de temps, hein, parce qu'elle n'est pas, pas courte, hein, cette saloperie d'île. Alors, pendant que je suis en train de chercher mon chronomètre pour envoyer le temps de timer de la vidéo, c'est sûr que la dernière vidéo a fait 20 minutes, celle-ci sera un peu plus courte. J'espère que ça vous dérange pas. Mais euh, c'est bien pour moi parce que de la petite vidéo de 15 minutes comme ça, enfin, une vidéo trop longue, c'est pas top. C'est pas top pour vous regarder et moi à record, bien entendu. Nous sommes donc dans l'Iron Man Challenge. transformer en Tony Stark et envoyer des roquettes partout. Sûr que non. Bref. Bref, bref, bref. Il faut que je récupère des navets, des citrouilles et des viremènes de lure. Hmm si vous avez entendu quelque chose, les amis, ce n'est pas bien grave. C'est ma copine qui joue à Hearthstone qui vient de se faire Aldor son River qui lui a guerre. Ça fait perdre la gueule. C'est en face passant, mais ça, c'est un détail. Donc euh, notre but pour cette Iron Man Challenge, ce sera toujours d'avoir peut-être un level ou deux d'avance euh, sur toutes les zones qu'on va faire. Même je pense que ce sera pas possible, hein, parce qu'on n'a pas, pas de héritage qui nous permet d'avancer plus vite. Donc, je pense qu'on euh, ça va être dur, mais on va, essayer de, on va essayer de faire ça. On prendra sûrement pas plus de deux mobs à la fois, parce que sinon on va se faire arracher. Euh, je sais pas si... En fait, sais... dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je prenne une spécialisation level 10 ou pas. Donc dans les règles de la Man Challenge, il n'y a pas de SP. Mais bon, après, c'est quand même enfin, c'est quand même passé à côté d'une grosse partie du jeu. Euh... Dites-moi si vous voulez une spécialisation ou pas. Euh... Je ferai un random, enfin, peut-être pas la heal, quand même. Parce que Pex en c'est pas génial. Et euh... donc, je prendrai pas de spécialisation level 10, cette fois. Enfin, quand je passerai déjà. Et donc, dites-moi dites si vous voulez voir une spé ou pas. C'est une petite bourgade bien paisible des pandas. Où ils cultivent... On dirait. On dirait des gros oignons. Je pense que c'est des gros oignons. Peut-être pas des citrouilles. Bon après c'est des navets, ils ont ramène sa gueule hein. Bref. Ouais. <rire> qu'on se moque de moi, c'est pas gentil. Ah non, je vais seulement aller chercher les navets qui sont là au bout What the fuck Il y a une grande palme de... Ah non mais non, non, ça... On fait ça quand on a du stuff-héritage se faire chase par plusieurs mobs Putain il m'a roté dessus oh, Le scandale Meurt. Meurt. Oui, euh, non En fait non, j'ai un truc à dire mais j'ai oublié, c'est pas grave On va se récupérer un maximum d'étoffes de larmes euh, parce que ça fait des gold. Ça fait, ça fait, des gueules Donc, euh, j'ai le droit d'utiliser la comme j'ai dit. Donc ça c'est, important pour se faire des PO pour pouvoir acheter des sacs plus grands, etc. J'ai le droit d'acheter les sacs verts. Euh, oui, c'est les seuls, les emplacements. Putain, mais vas-y là C'est pas les... leur merde d'ailleurs ces jours Donc, qu'est-ce que j'avais dit Si je, oui, je n'ai pas le droit de grouper, pas le droit d'instant. En enfin, bref, tout est dans la description de la vidéo. Encore une fois, je vais pas me répéter ça à chaque fois. Je suis donc à la recherche de navets pour notre petit peuple pandarène qui vit sur le dos d'une tortue pour pas spoil la fin de la zone vu que tout le monde bien sûr connaît la fin de la zone de, euh, des pandas euh, oui donc je suis professeur moi-même je suis comme vous le voyez encore une fois en hein, full blanc <rire> full blanc ça me rend triste rien qu'à le voir moi-même mais après voilà c'est le lot c'est le jeu, pas pour lu comment dire Bienvenue. Merci loulou C'est pas vrai Moi aussi je suis content de voir une j de feu En plus tu me donnes mon heal Ça, ça va être fat Je vais pouvoir... Euh, je vais pouvoir faire de la merde Comme Si je pourrais un petit peu, ça va être sympa en fait, je suis tombé sur une classe. je suis train d'y réfléchir, parce que c'est quand même pas mal de sorts en commun, euh, avec les spells le chaman, j'aurais juste pas tous les procs passifs, etc, qui font que ça fait des dégâts, mais en dehors de ça, ça va, déprimance, plus totale. Hein. et donc, nous voilà partis vers cette petite, euh, ce petit moulin, fort sympathique, tout en couleur, à la recherche d'un parchemin magique, pas du tout, de planches de bois abandonnées pour réparer leur baraque à la con en tirant ce gros chiffon D'accord Ok, je sais pas je sais pas dégâts. C'est génial C'est Absolument génial Tiens, on va le stun, salaud Tiens, meurs Allez, ramasse Je t'ai endormi chiffon Pas du tout Vas-y, casse-toi Putain Putain, meurs Oh la misère Je sens que ça va être sportif, c'est Iron Man Challenge, je sens que ça va être très sportif Allez hop, un maillet, des planches Plus fort que le bois Le bois, plus fort que le bois, bref récupérons tout ça, pour les rendre à Leishi. non, J, patte de feu, je sais pas, un truc comme ça, bref. Qui veut dire de réparer sa maison, parce qu'il a la flemme de bouger ses grosses fesses de pandarène, à l'autre bout de la map, du coup il nous envoie nous bien sûr, ramener euh, les planches pour réparer sa maison, parce que bien sûr, vous êtes un pandarène, vous êtes commencé sur une île. Déjà, vous arrivez, vous êtes amnésique, forcément, parce que vous arrivez, vous êtes level... Enfin, euh, vous êtes déjà adulte. Ça veut dire que vous vous rappelez pas de votre enfance. C'est là que toi, joueur, tu dois inventer une enfance à ton personnage. Disons donc que nous, avec notre petite pandarène, nous sommes euh, une pauvre panda euh, toute triste, qui a vécu dans la misère toute sa vie, jusqu'à rentrer à l'école des pandas, qui a permis... À l'école des... D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais En fait, le début, de la... le début de la zone, on arrive, on à l'école des euh, Des moines. Parce que la nouvelle, la nouvelle classe qui est arrivée avec les pandas, c'était le moine. Donc déjà, on est arrivé, nous petites chamans de, de nature, nous sommes arrivés à l'école des moines. Déjà, on était là, forcément, on a amené du coup, on s'est on était là, on avait une école, on se dit, bien, on va aller là, ça a l'air sympa. Donc on arrive à l'école des moines, et là, t'as un maître qui nous dit, ok... « Tu es une chamane, tu n'as rien à foutre ici, mais comme tu as l'air gentil, je vais te donner les tâches de pécor. » Et c'est là qu'on a commencé, forcément, on a été allumé la torche au-dessus, etc., pendant que tous les mois, on apprenait à se battre. Nous, on faisait euh, tout ce qui était, euh, bah, euh, toutes les choses inutiles, bien sûr, pour, pour aider l'école comme on pouvait, et avoir un petit peu d'argent pour nous permettre de s'en sortir dans la vie. Ce qui nous a permis de rencontrer le petit homme au bord du lac, le premier marchand. qui nous a donné un, un petit boulot euh, de... Pourquoi ça avance pas là De ratisser la vermine autour de chez lui. Puis après, on a aidé des villages d'à côté. Parce que, voilà, pendant, encore une fois, tous les moines sont entre, entre moines, bien entendu. Euh, une espèce de secte euh, dans leur petit temple, là-bas, au-dessus de la colline. Tout ça... Pour s'en sortir dans la vie, notre petite chamane amnésique et triste, sans argent. Qui n'a pas... <rire> Moi, je suis triste, elle. Bref. bref. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, euh, nous ne sommes encore une fois pour toutes ces îles de pandas. Ils, pro ils profitent, au fait, de notre amnésie pour nous faire faire les tâches les plus ingrates. Peut-être qu'on était. Un... On était une une horrible personne par le passé même sous enfin, euh, une horrible personne pas gentille etc du coup ils nous font euh, ils se vengent sur nous euh, avec leurs tâches dégueulasses comme réparer la maison allumer les lampes taper sur les, les cloches genre le chose qui va faire bouger un panda parce qu'un panda de base est flemmard hein. ça faut le savoir hein. bon euh, de base un panda ça adore ça sert à rien pourquoi il est derrière moi et sur la calèche ah non parce que c'est l'esprit de la terre c'est l'esprit de l'eau. tout ça donc nous arrivons au temple pour aller amener tous les esprits au temple. A savoir que donc notre Iron AL, bien sûr Iron pour dire que nous faisons l'Iron Man Challenge et AL pour le nom du personnage, est, est maintenant une élue des esprits. Du coup, à partir de maintenant, au moment où nous avons ramené tous les esprits jusqu'au temple, nous pourrons enfin être reconnus comme l'héroïne des pandas, peut-être. Au moins ça, je pense. Et voilà, voilà, regardez, hop! Panda, élu des dieux, vole, toute seule. C'est pas génial! Moi je trouve ça génial. Panda, l'élu des esprits. Quelle chance nous avons d'ailleurs, nous sommes partis. Euh... Nous sommes partis de, euh, de rien pauvre École de pandarennes de moine, où nous faisions le ménage à l'élu des esprits en chaman, c'est quand même quelque chose d'important dans la vie du personnage. Il faut le savoir. Nous sommes, nous sommes donc level, level 7 avec beaucoup de choses dans notre inventaire que j'aimerais bien. Euh, j'aimerais bien vider d'ici peu de temps. Nous avons 26 argent, ce qui est pas mal. On approche, on approche de la moitié d'un PO, et ça, les amis, ça en soi, c'est quelque chose Très important. Du, du, du, du. Allez, va plus vite, hein! Va plus vite! Notre, il nous course là! J'ai pas de feu! Hein, parce que t'appelles pas de feu que t'as cours plus que les autres. Et voilà, et voilà! Regardez la réputation! C'est bien ce que je disais! À partir du moment où nous sommes passés élus des esprits, nous sommes passés honorés auprès de cette académie! Et donc, je suis maintenant au-dessus des moines! Au-dessus du plus grand euh, de G euh, qui nous a accueilli tout à l'heure. Lui, il a regardé lui, c'est un sous-joueur. Lui n'a pas d'histoire, n'a pas de morale, n'a rien. Bien triste pour lui. Franchement, je trouve cette île autant autant j'aime pas trop les pandas, autant l'île quand même esthétiquement elle est hyper belle. Hein. D'ailleurs, ce est vraiment très très très joli. Hein. Il va falloir aider, regardez. Encore une fois, quelqu'un ne nous aime pas, je pense. C'est parce que je me rappelle bien les quêtes. Il faudra aider à réparer la montgolfière. Agir on doit toujours se conjuguer au présent. Certes, certes, ami Panda. Va-t'en maudit joueur. Avec ton stuff héritage. Ma foi fort dégueulasse. Alors on a faire qu'on a pinceau imbibé de peinture. Bloc de pierre on est parchemin de sagesse dégradée. Nous devrons bien entendu brûler. Excusez-moi, j'ai un petit peu soif, vous n'en voulez pas, développer un tête de conneries ça. Ça donne soif la chasse aux singes Je trouve ça triste quand même de devoir décimer des populations entières euh, Enfin des populations, non Des races Entières Dans le seul profit de récupérer des pierres à un moment donné C'est horrible C'est horrible, je trouve ça absolument scandaleux Au début, comme je vous ai dit, je voulais faire un, un paladin euh, elbe de sang, parce que franchement, là c'est la zone, je pense que je la connais par cœur, la zone, euh, la zone des ailes de sang, je l'ai tellement de fois. Et euh, comme beaucoup de gens, bien sûr, la zone vachement stylée. Mais je me dis que, au final, franchement, je pense que c'est bien mieux, cette, ce truc aléatoire, parce que ça va me permettre de, de vraiment me lâcher complètement et de pas pas suivre euh, ce que je connais déjà. Et ça, ça va faire plaisir. Ça va faire plaisir à moi, et j'espère que ça vous fera bien sûr plaisir à vous. C'est le plus important. Mmh. Enfin moi, en vrai, je pense que le plus important c'est de me faire plaisir à moi C'est pour ça que j'ai fait Starry en d'ailleurs, Parce que je voulais le faire pour moi Après je me suis dit, mais... Pourquoi pas en même temps le faire avec vous faire avec vous, ça, ça c'est quelque chose Et nous en sommes à la fin... Putain merde, j'ai dit que j'allais faire plus court mais au final pas du tout Nous sommes à la fin de, de ce troisième, troisième épisode Déjà de l'Iron Man Challenge, Sur World of Warcraft fait dans les plus pures règles de l'Iron Man Challenge. Je vous remettrai tout encore une fois dans la description de la vidéo. Je vous mettrai en fait, je vous mettrai le lien. Euh, il, y a, il y a un post officiel sur Battle.net de l'Iron Man Challenge à l'époque, et je vous remettrai le lien euh, de toutes les règles qu'il y a. Et, euh, comme ça, vous aurez tout. Euh, vous allez voir que tout a été fait de manière la plus propre possible. Un vieille Iron Man Challenge. C'est pro... la première fois d'ailleurs hein, que, je... que je fais ça. C'est euh... vraiment une découverte. Ça, ça va faire un peu de goal ça, c'est fat. Ça aussi va faire un peu de goal. Après des itoff de l'un ça peut faire beaucoup de goal mais ça va faire les la... goals. Du coup je vais... je vais arrêter ici et euh... Parce que je me suis déjà à 15 minutes. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 4 de cet Iron Man Challenge. J'espère en encore une fois que ça vous a plu, que cet épisode sur le background de mon personnage vous ait plu. Et euh, je vous dis à bientôt. Salut, salut. Ciao, ciao.